Cette séance, me semble-t-il, s'inscrit dans la continuité de ce que l'on a fait en sciences expérimentales sur le monde du vivant, avec l'analogie sur la vessie danatoire, et puis elle se veut aussi être transversale en technologie sur le monde construit par l'homme. Lucienne, peux-tu, s'il te plaît, nous lire cette question Comment fabriquer un objet poisson qui puisse flotter, couler, pour se maintenir entre deux eaux Très bien. À partir de cette question, vous allez vous réunir par îlot et vous allez débattre de vos idées pour tenter de répondre à ce défi technologique. Comment fabriquer un objet poisson qui puisse couler, flotter et se maintenir entre deux eaux La balle est dans votre camp à vous de réaliser cet objet. Mais comment on va voilà. Il faut qu'elle flotte dans l'eau. Voilà. Donc forcément, il faut que vous quelque chose un qui flotte dans l'eau. Ouais. Bah, et quand il est il est à la surface, mais après, quand on le dégonfle, et il, bon, il devient en profondeur on Non, on va le dégonfler. Ah, là, c'est. Bah, là, c'est le plus dur. Hein. Bah, on n'a qu'à mettre un fil qu'on tiendra là, de haut, nous. Sans le remonter, qu'on le tient normalement, et puis après, à un moment, quand on dit que ça va aller en profondeur, on le lâche, et... et ça va en profondeur. Tu veux faire rentrer l'air où bah, dans la dans la paille, tu veux faire rentrer. Pourquoi faire pour quoi faire Quelle que, est votre idée Qu'est-ce qui doit gonfler Le, balle, le notre, notre projet poisson. Votre projet poisson. C'est une bonne idée, ça. Hein Utiliser l'air pour que votre objet poisson puisse faire quoi Monter. Gonfler. Monter. Gonfler ou monter. C'est intéressant. Essayez d'écrire un petit peu ces choses-là. J'ai écrit. On va mettre un petit carré en plastique. Après, on va accrocher et quand on ouvre, on gonfle, après on referme. Tu vois, ça on ouvre comme ça. Après, on gonfle le ballon, on referme. Après, ça le truc ça va flotter. Le poisson va flotter. Donc là, là il y aura le carré. On va mettre la paille ici. Donc, pour que je après, il y a une bouteille, là, comme ça, il y a une bouteille. Ouais. D'abord, on ne fait pas un trou. D'abord, ici, tu fais une paille, comme ça. Elle est en train, c'est tu travailles avec elle. Après, au milieu, il y aura un trou. Euh, L'eau, elle va... Ici, où, vous où on va souffler, l'air, elle va aller directement ici. Vous avez travaillé une quinzaine de minutes sur vos idées. Je suis passé d'îlot en îlot. J'ai vu, effectivement, des choses très intéressantes. J'ai vu aussi des choses extrêmement compliquées. Essayez de simplifier. On récapitule. En fait, il y aura la bouteille. Ouais. Tu vas prendre euh, le riz, tu vas la percer. Oui, on va prendre. faire un plus gros tu tu un trou. Tu et vas mettre, on on le, va mettre ballon le, le ballon. Ci, et après, suite, tu vas prendre la paille. On le, le ballon sera peu, à l'extérieur un, un peu. Oui, un peu il, il sera à un peu à l'extérieur. On va mettre la paille dans euh, le ballon. Le trou, s'il y a du ballon, pour pouvoir souffler. Comme ça, on souffle dans la paille et le ballon se gonfle. Dès qu'on va lâcher, le ballon, le ballon, la va couler. Voilà. Ça c'est pas mal. Alors, est-ce que la paille va pouvoir rentrer dans ton Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que je fasse un autre croix. Comment il s'appelle cette jean très Bien, c'est dur à retourner ce sous. Attention, je arrêter Voilà, je rentrer la paille. à ce moment de la journée, je n'ai vu aucun prototype qui se ressemble. vous avez tous des prototypes différents, vous avez des idées différentes, on va voir si elles remplissent le contrat, je prends par exemple ce prototype qui est quasiment terminé, si je regarde le plan, il va falloir le tester. Ah là il y a un petit trou, là, là, là, vite de faire les écailles d'un poisson. À un moment donné, quand ça résiste dans la vie, il faut aller là où c'est un peu plus simple. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, Fatou, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'un trou sera suffisant Moi, c'est la question que je me pose. Vous avez décidé quatre C'est très bien. Faites vos quatre, alors. Mais le ruban adhésif, ça... Parce que comme, comme ça mouille, après, euh, ça enlève un petit peu. Faut mettre un truc plus solide. Ah, quel est le problème Vous êtes confronté à un problème Aïe. Oui, mais oui, parce un que, en après, il y a... parce que le ruban adhésif il s'est enlevé un peu. D'accord. Mais est-ce qu est que votre prototype coule euh, Oui, quand on met de l'eau, ça coule comme ça. D'accord. Quand... Retrousse tes manches. Et comment vous le faites remonter Moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, okay. En lâchant le balle. Non, on l'arrive, on, on, on Attends, là, il y a un mot qui est en train de rentrer. Lâche. Lâche, elle va rentrer, elle va couler. Lâche Ça commence à C'est bon, là, ça commence à lever. Ça marche Alors, vous pouvez, vous pouvez, bien évidemment, l'aider à couler. Comment vous allez l'aider à couler bah, Vas-y, mets ta main, n'aie pas peur. Hein. Vas-y, vas-y. Elle est froide, peut-être. C'est pas de l'acide, hein, ça va pas te brûler la main. Qu'est-ce que vous feriez là maintenant Alors j'aimerais maintenant le voir remonter. Je fais un trou, là. Ça marche. Attendez, il faut que ça coule aussi. 3-4 minutes. Regardez, il faut faire un trou dans le bouchon. Fais un trou dans le passe. passe. Présenter votre prototype, dire ce qui fonctionne et ce qui ne et fonctionne pas. Non. Au tableau, devant ce bac qui est rempli, vous avez vu, vous allez venir présenter votre prototype. J'en vois qu'ils font un petit peu triste parce que leur prototype ne remplit pas les conditions énoncées qui étaient, l'UMNA. Exploder, écouler, et et ou se maintenir euh, entre deux eaux. Voilà. On enlève le... Euh, bouchon où il y a un ballon de baudruche et on laisse la bouteille couler. Est-ce qu'elle coule Non, elle ne elle coule. coule pas. Regardez simplement qu'est-ce qu'elles ont placé, qu'est-ce qu'elles ont placé, qu'est-ce que vous avez oublié pour le faire couler. Sur votre prototype, vous avez oublié quoi pour le faire couler Des trous. D'accord des des Vas-y. Là, vous avez essayé de faire une vessie natatoire dans la bouteille. Regardez un petit peu, c'est intéressant. Ah, là, ah ça se gonfle un petit peu. Alors, c'est une vessie natatoire qui n'est pas vraiment alimentée, donc il y a un problème, certainement, il faudrait soigner ce prototype de poisson. Comment tu t'es rendu compte qu'il fallait faire des trous J'aimerais parce que ça, c'est important. Bundo, tu écoutes s'il te plaît. Si on ne faisait pas des trous, ça n'allait ça pas couler. Vous l'avez euh, expérimenté non, non, non, Et c'est pour ça que vous avez décidé de faire. Trop, un trou. D'accord. Est-ce que ça vous paraît suffisant Oui. Alors, vous, vous allez nous démontrer vous allez nous faire une démonstration de votre prototype. Ah là là là là là, là, là. Est-ce qu'il ah, coule non, est... Et pourquoi il ne coule pas Il n'y a pas de trou. Eh ben oui. Vas-y, Ryan. Donc là, effectivement, le prototype, qu'est-ce qu'il fait il, il, flotte. il flotte. Et regardez bien, les enfants, regardez bien. Est-ce qu'il coule à nouveau oui. oui. Ryan, tu vas essayer De le mettre entre, deux. entre deux os. Regardez ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il est. Il a essayé de trouver l'équilibre et en trouvant les. Comment il a essayé de trouver l'équilibre avec l'air, parfait. Il a envoyé un tout petit peu d'air. Je me rends compte que de passer du monde du vivant à la technologie n'est pas si simple pour la plupart des élèves. Quelques élèves ont su mobiliser le travail qui a été conduit sur la vessie natatoire du poisson. On a pu voir dans la réalisation des prototypes que sur au moins deux prototypes sur les six qui ont été réalisés, la poche d'air était placée à l'extérieur du prototype. Tout ce qui a pu être verbalisé au tableau par chacun des îlots va nous conduire de façon certaine vers une autre séance en vue de permettre à chacun des îlots de réaliser un prototype qui fonctionne et qui remplisse le cahier des charges. La pédagogie de Lilo, hein, si je peux la nommer un petit peu comme ça, conduit effectivement à euh, inviter l'élève à, non pas à, à être le meilleur, mais à donner le meilleur et euh, finalement à être extrêmement vigilant quant aux, aux réactions, aux réponses, aux idées des uns et des autres. Euh, si j'en prends euh, l'analyse à chaud encore une fois de cette séance, euh, j'ai relevé, il me semble, l'excellente remarque d'une élève qui, pour autant n'est pas une élève qui est en réussite scolaire et qui a su pourtant, par sa remarque, orienter son îlot vers la réussite du prototype. Et on peut dire que cet îlot a pleinement euh, euh, réussi l'élaboration euh, d'un prototype performant.